Alléluia, à ah, lui qui est, qui était, qui revient. Il s'appelle Yoshua Mashiach. C'est lui qui m'a sauvé de la mort. Mm. Il est allé vers le Père et il revient mes prendre. Voici, mm. il vient. Yeshua, voici, il vient. Toi à rencontrer l'agneau, église prépare-toi à rencontrer l'époux. Voici, il vient, Yeshua. Voici, il vient à Voici, il vient chercher son église. Église, prépare-toi, à rencontrer l'agneau. Église, prépare-toi, à rencontrer l'époux. Quand le Maître viendra, je lui dirai, j'ai combattu le bon combat de la foi. Quand le Maître viendra, je lui dirai, j'ai achevé la course. Quand le maître viendra, je lui dirai J'ai combattu le bon combat de la foi le maître viendra, je lui dirai J'ai achevé la course J'ai gardé la foi J'ai gardé ma foi Quand le maître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 Son épouse, l Église prépare-toi, à rencontrer l'agneau, église prépare-toi, à rencontrer l'époux, voici il vient, Yeshua, voici il vient à ma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 Maata, maata Voici mon époux, revient m'y prendre Il revient dans sa couleur. Il vient prendre son épouse Préparez-toi, ô église Préparez-toi ah. Maranatha Maranatha Maranatha